Brest vu par eux. Brest vu par.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 Bon bah voilà Bon c'est assez puissant comme écho. Hein. Hey Ooooooooooooooooooo hey. Love you love you baby bon, Tu vois C'était déjà venu au milieu Non. Jamais non. Ça, ça, te fait, ça fait quelque chose quand même On s'y attend carrément pas. Euh... Ouais. Alors je sais pas comment ça marche exactement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 intéressant, c'est de vous regarder. Ah, tu vois, ça c'est c'est c'est c'est des quartiers, euh, des quartiers brestois, quartier quoi, tu vois, euh, avec des maisons, des machins. et ben il y a, eh ben il y a il y a un café concert là dedans. Tiens ouais, toi, après je vais te le donner. Toi, je vais fait... te le, je vais te le. Moi je suis dans le. Je veux avoir une bière, tu veux?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 C'est vachement intéressant qu'il y ait un, qu un cabaret dans le coin. Quoi. Bah, il y a 9000 habitants rien sur le quartier, ah donc ouais, c'est ce quasiment euh, c'est autant qu'à Et C'est le seul bar qui existe sur, sur le quartier déjà. Et, plus après, il y a des petits bistrots Rive droite aussi, mais c'est en général du bar pur. Donc, c est, c est en il fait, fait tu as transformé en Monsieur Rive droite. Un petit peu, ouais. Là, on, est, on retourne sur la voie express.